Les gars, yeah, c'est la troisième fois que j'en fais cette vidéo, ça va pas le faire. Genre, hey, je vais péter les plombs là, c'est quoi ce téléphone de main Hey Allez, let's go Hey everyone, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je pris, je sais pas. Je me dépêche <rire> Bienvenue à tous sur euh, ma chaîne On se retrouve pour une vidéo dégustation. Je vais grailler comme un porc Je suis une grosse, ça se voit pas mais je suis une grosse Je fais que manger, je mange, je grigne Attention, Très bon s'en fout, j'ai commandé sur le My American Market, c'est ma deuxième commande Après ma je j'ai pas voulu filmer, j'avais la haine Ce jour-là, j'étais bien je j'ai dit je filme pas, je filme pas Qu'est-ce qu'il y a Et j'ai pas filmé aujourd'hui je dis je filme, je filme, qu'est-ce qu'il y a Et j'ai filmé, et voilà, colis toujours Très mal emballé. pas le temps c'est des gens en or. Pourquoi je dis ça Ils te livrent en deux jours. Qu'est-ce que tu attends de plus Tu payes deux jours plus tard. Tu as ta commande. Et c'est censé venir des steaks, ma gueule. Moi, je dis, chapeau. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous dis de rester pour la suite de la vidéo. Qu'on graille ensemble. Enfin, que je graille et que vous me regardez. On graille. Qui Donc, voilà, on va se dépêcher. Hein. Désolée si je fais pas de gestes, mais je suis comme ça. Donc j'ai déjà tout goûté, j'ai déjà tout noté, etc. On commence par les macaroni cheese, c'est des pâtes au fromage. T as les pâtes, tu fais cuire, tu as le fromage en sachet, tu dois mettre du lait, du beurre, tu mets le fromage et tu mélanges. Moi, je l'ai fait. Ok, voilà, je l'ai fait. Et franchement, c'est bon. Je me de ma bouteille de hein, pour à chaque fois, euh, voilà. Faire passer les gouttes, sinon c'est dégueulasse de tout mélanger. C'est bon, mais j'ai mis trop de beurre, j'ai mis trop de lait, bon, j'ai mis trop de tout. Et, euh, ben, rien, tu sais pas faire des simples pâtes. Ben non, c'est très bizarre. Mais ça va, c'est pas mal, je mettrai la note de C'est sur 10. Et franchement, ben, c'est à tester, voilà, moi j'ai voulu tester une fois, je me dis, voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai commandé ça, du beef jerky, c'est du bœuf séché. Écoutez, j'adore le bœuf, la viande, tout ça. J'en ai déjà mangé ici, parce qu'ils en montrent chez Carrefour, en Belgique, je sais pas si vous avez ça en France. Et on en avait acheté avec ma soeur mais on n'avait pas aimé moi j'avais vraiment pas aimé c'était sucré bizarre façon. son. On la goûter c'est bon en tout cas c'est meilleur que ceux du, euh, du, du carrefour hum, après c'est pas non plus top hein. je mets 5 sur 10 c'est sucré je sais pas j'aime pas trop ce genre de bail c'est sucré bizarre hein. envie de dire gamin euh, voilà quoi Enfin, laisse moi tranquille le rapport, on dirait à la viande, laisse-moi tranquille. Genre, c'est toi qui l'achètes c'est sérieux, tu dois la laisser tranquille. Ok Ensuite, fais tout tomber, j'en ai rien à faire. J'ai acheté ça, des bretzel. Ok, je m'envoie bien, c'est bien. Ça s'appelle cheddar cheese, c'est des bretzel. Puis ici, il est écrit donc par pied, sûrement. J'en ai bien goûté aussi, vu que c'est la troisième fois que je fais la vidéo. C'est bon. Ça, je mets 6 et demi. C'est bon. Bon, en fait, tu t'attends à mieux Tellement que tu regardes les vidéos, les gens sont là, ouais, c'est trop bon. Et toi, tu t'attends dans un sale truc alors. Mais que c'est bon, mais il y a mieux. Ensuite, j'ai pris des rizis. Alors, ça, je vous dis déjà 10 sur 10. J'en avais, la fois passé que j'en avais commandé, ben j ai, j ai, que j'avais fait ma commande plutôt, excusez-moi, du français, moi pas parler de France. Ben, j'avais commandé ça et c'est. Hum, Tellement bon bon. Tous ceux qui adorent le sneakers, ça se présente comme ça en fait. Tous ceux qui adorent les sneakers, ben franchement vous allez adorer ça. C'est encore plus bon que les sneakers. Si le sneakers. Vous aimez le de cacahuètes comme moi. Foncez vraiment. Foncez. Ensuite, je vais aussi commander même en blanc. C'est bien pour pas faire de racisme, pas faire d'inégalité. Euh, J'ai dit tu prends le nord, tu prends le blanc, un hein, Frijan. Et... Voilà. Donc voilà, c'est au chocolat blanc, Rizis, etc. Ma, ma, ma fille, ma soeur Ma foi, c'est magnifique Tellement bon les gars Tellement bon Voilà, il y a une fusion des deux C'est un goût irrésistible C'est trop bon ça, je mets 10 sur 10 L'orisi, je mets 10 sur 10 Chocolat noir, chocolat blanc, on met 10 sur 10 On a dit, pas d'inégalité Ensuite, j'ai commandé les pop -tart. Ouh, ouh, le train. Quand oh, t'as pas de cube. <rire> oh, confetti cupcake. Cakes cakes. Bref, il y en a. Il y a quatre paquets à l'intérieur. Dans un paquet, il y en a deux. Pour le prix qu'on qu y met, franchement, encore heureux. Ça se présente comme ça. Je suis une grosse le mais Donc vraiment, c'est bon C'est bon Je mets. 8 sur 10. Et je vois pas mal parce que c'est très bon. Très très bon. Ensuite, j'ai commandé ça. Vous voyez, c'est déjà ouvert. Et je vous la graille comme une cochon. Fluffling, struffling. C'est de la barbasse. <rire> Dans ma papa. Voilà, moi j'ai pas eu le bleu. Je suis dégoûtée parce que tout le monde a le bleu. Mais là, sauf moi. C'est du racisme. Ah, moi je suis dégoûtée Voilà, c'est trop bon. Bien subi. Bien petit D'accord. C'est un gros pot! Un gros mmh. pot! C'est bon? Mais. Euh, la vraie barbe à papa elle est bonne. mais est meilleure. Pourquoi que là il y a plus de goût et tout? Plus de saveur, donc Voilà, mais je mets quand même euh, un L7. Oh, je suis déjà commandé. Oh, jolies pire Les gars. Euh, j'ai pas j'ai pas demandé les bons en fait donc je pourrais même pas faire le challenge c'est pas les bons ça c'est les goûts trop pop trop pop trop euh, de dingue quoi pas les bons rouges il y a euh, ta blueberry euh, cotton candy coconut peach enfin des, des, des pas peach hein, peach moi j'en goûte un autre et ça bien et bien et ça c'est le pina colada ou le lemon pinacolada colada je crois c'est trop bon vraiment le rouge c'est le c'est un homme. C'est bon. Voilà. Et ensuite, ils m'ont donné ça en cadeau. Ben voilà. Franchement, ce site j'adore. Je vous le recommande. Il a rien à dire. Au oh, top. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci des abonnements. Ça me fait trop plaisir. Et toutefois, qu'il y a aussi des types qui me suivent. Ça me fait trop plaisir. Continuez. C'est gentil. Voilà. Commentez. Mais voilà. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Si je vous plaît. Ben, si je vous plaît. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao